It is now time for member Déclaration de député. Member for Scarborough, so député de Scarborough-Sud-Ouest, merci, merci Monsieur, Monsieur le Président. président. C'est un honneur pour moi, un privilège de prendre la parole et de reconnaître le 21 février en étant la journée de langue maternelle. Nous sommes ici pour reconnaître les diversités culturelle et linguistique. Ça fait, la langue fait partie de notre histoire, de notre culture. Ça nous euh, réunit avec nos racines. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Par contre, mes racines sont au Bangladesh pour moi et en tant que première personne élue d'origine bangladesh. C'est un grand honneur pour moi. En 1952, des étudiants ont tenté de protéger leurs droits et leur langue. On doit se rappeler de leur sacrifice et toutes les personnes tout au long de l'année pour protéger leur langue maternelle. Cet, ce mouvement pour protéger les langues maternelles est essentiel dans cette province alors que nous nous rallions derrière nos citoyens francophones et autochtones. On se rappelle aussi de l'historique du règlement 17 et toute la, la répression envers les peuples autochtones de parler leur langue autochtone. En cette journée, rallions-nous, unissons-nous et protégeons les langues maternelles de tous. Merci Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de Tobico Centre. Je voudrais remercier les députés d'en face. Nous abordons le même thème aujourd'hui. Donc, je vais commencer mes commentaires. Depuis l'année 2000, nous observons le, cette journée en tant que langue, journée de langue maternelle. Je voudrais reconnaître cette journée pour la promotion de la diversité et, et du multilinguisme. Avant la pause, j'ai déposé une motion pour reconnaître... Le, le programme de langue de, de la Commission scolaire catholique, je suis tout à fait d'accord avec l'étude des langues internationaux, internationales et nous savons que d'apprendre des langues, c'est euh, quelque chose de très santé pour le développement des cerveaux des jeunes. Les langues maternelles sont essentielles pour préserver et développer nos, euh, nos patrimoines. Ils nous fournissent avec une identité, une communication, une intégration sociale et une diversité culturelle. J'ai été ravi de pouvoir écouter les histoires de toutes les personnes au sujet de la langue dans cette chambre. Ça permet d'ouvrir les portes aux occasions, ça permet de se rappeler de nos cultures et ça nous permet de communiquer et de, de penser au sein des différentes cultures. On doit s'assurer qu'il y ait plus d'éducation dans les langues maternelles et particulièrement pour l'éducation des jeunes, pour que les langues et la diversité culturelle et linguistique puissent exister pour les jeunes à l'avenir. Député de Toronto Centre, Université Rosedale, pardon. Ça a pris dix ans avant que l'extension puisse aller jusqu'à York University pour le métro. Et par contre, on aurait pu croire qu'ils seraient ravis de cette extension, mais 17 000 ont demandé qu'il y ait des améliorations dans le transport en commun. Des, tra des autobus GO allaient du centre de York University, mais doivent maintenant passer par le village Pine et d'autres arrêts de, et qui euh, forcent des choix euh, pour des NAVTAR, ils doivent payer deux frais au lieu d'un seul, ou ils doivent marcher trois kilomètres pour se rendre à l'Université York, je crois, que c'est mal avisé comme planification. C'est une injustice d'imposer à des utilisateurs qui dé paient déjà des frais les plus élevés au Canada de payer 1000 de plus tout simplement pour se rendre à un un arrêt de métro qu'il ne devait pas prendre auparavant et c'est essentiel pour les universitaires et les travailleurs et c'est… Ce n'est pas essentiel et c'est cruel d'imposer cela aux gens à faible revenu, de, passer, de dépenser plus d'argent sur ces déplacements. Le gouvernement aime dire que c'est la faute de l'Université York, que ses, les autobus ne vont pas à l'Université York. Mais j'ai une lettre ici que l'Université York veut que les autobus reviennent. Donc, trouver une solution à ce problème, ramener les autobus et assurer une meilleure intégration des frais qu ont pour que les utilisateurs n'aient pas à payer deux fois et assurer une meilleure intégration dans la planification pour qu pu, que tout le monde puisse utiliser le métro et les autobus de manière abordable. Déclaration de député, député de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Hier soir, j'ai eu le plaisir de rencontrer les élèves du secondaire de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Notre gouvernement est fier de soutenir les ontariennes et ontariens francophones en les accueillant à Queen's Park pour leur faire découvrir ce que signifie être un parlementaire dans notre province. Il est toujours merveilleux de voir les jeunes d'aujourd'hui qui participent au processus politique et en particulier d'une manière qui les permette à refléter et à promouvoir l'identité française du Canada. En tant que membre de l'APF, je comprends bien la valeur que les jeunes parlementaires apportent à nos communautés. J'ai été vraiment impressionnée par les questions et les idées avancées par, par les étudiants lorsque j'ai parlé avec eux. J'ai beaucoup de confiance en leur capacité à accomplir de grandes choses. Je suis également fière d'annoncer que je représenterai notre province lors de mon voyage au Vietnam la semaine prochaine dans le cadre d'une délégation qui participera à une conférence sur les affaires des femmes francophones. Je souhaite utiliser mon rôle de directeur du de réseau des femmes parlementaires à promouvoir la participation des femmes à la vie politique. Le réseau des femmes parlementaires est un forum qui réunit les femmes de perspectives variées et de toutes les allégeances politiques du monde entier. Cet effort international permet aux femmes de quatre coins du monde de partager leurs expériences, échanger les idées et de collaborer pour réaliser un meilleur équilibre entre les sexes. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls, merci, M. le Président. Je... Je voudrais parler de la santé. Durant la pause de l'hiver, j'ai pu... publié une vidéo sur Facebook pour demander est ce que les gens pensaient au sujet des documents qu'on avait eu accès au sujet de la privatisation du système de santé. Des milliers de personnes ont apporté des commentaires et partagé les vidéos. et une chose qui a été très claire, M. M Ford, ce message est directement à vous et de la part de mes commettants. On dit non à la privatisation des soins de santé. Nous pensons à un système, nous croyons à un système qui est financé par le public et selon les besoins, et non pas selon les moyens. J'ai critiqué la privatisation de la santé tout au long de ma vie. Je vais ne vais pas m'arrêter. Peu importe les soins, que ce soit les soins pour les soins dentaires ou les frais de stationnement, ça suffit. On doit renforcer notre système et non pas le vendre. Je l'ai dit à maintes reprises, la santé est en situation de crise partout dans la province. Les gens attendent dans des couloirs pendant des heures. Ceux qui ont besoin des services d'encadrement pour leurs problèmes de santé mentale ne les reçoivent pas. Les gens des premières lignes font tout ce qu'ils peuvent au lieu de se concentrer sur des crédits d'impôt pour les corporations et les gens les mieux nantis. Plutôt, on devrait investir de l'argent dans les soins de santé. On doit trouver une solution à, au système de santé. On peut le faire à Niagara Falls demain en allant de l'avant avec notre projet d'hôpitaux d'assurer la construction. On peut trouver des emplois pour à l'échelle locale et d'assurer que les soins de santé soient abordables pour tous nos résidents. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député député de Guelph, bon après-midi, Monsieur le Président. Une des choses que j'aime bien au sujet de Guelph, c'est que c'est inclusif, c'est une communauté qui s'occupe des autres et qui accueille et, et tous les nouveaux arrivants. Un événement annuel qui fait la promotion de l'inclusivité, de des liens entre les gens au sein de la collectivité, c'est un événement pour bâtir des ponts qui est euh, accueilli par la Société des gens musulmanes de la région de Guelph. Ils font un très bon travail pour réunir des gens euh, de différentes fois et d'honorer des leaders communautaires et de, de renforcer les liens d'amitié. Alors qu'il y a des sentiments anti-religieux euh, anti et de différentes fois. nous sommes plus forts lorsque nous accueillons et nous célébrons notre diversité lorsque nous sommes unis pour bâtir des communautés plus fortes. Je veux que tous les députés, que tous les Ontariens puissent euh, participer à un événement de Building Bridges et je voudrais remercier la Société des gens musulmanes de Guelph euh, d'avoir euh, accueilli Merci cet événement dans ma circonscription. Député de King Von, déclaration de député. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le « mois de l'Histoire des Noirs. J'ai été très fier d'accueillir ma première réception dans ma circonscription de King Vaughan de l'Histoire des Noirs, avec tellement de leaders dans le secteur de non lucratif et dans les euh, entreprises, et je suis très fier de reconnaître les contributions de gens d'origine africaine dans ce pays depuis notre Confédération, des gens tels que Lincoln Alexander, un pionnier, un vétéran qui a desservi vie euh, notre pays, le premier membre de, du Parlement noir, le premier lieutenant-gouverneur noir. C'est des hommes et des femmes, comme Villa Desmond et autres, qui ont euh, contribué à notre patrimoine et ont entraîné une grande différence dans ma circonscription, Charlotte Williams de l'Association caribienne a été un très grand atout pour assurer que d'autres communautés dans, la, dans ma circonscription reconnaissent notre sacrifice. C'est la quatrième plus grande communauté dans ma circonscription. Je suis très fier de reconnaître leur contribution et leur histoire et je suis fier de dire que de ce côté-ci de la Chambre, comme nous sommes très fiers côte à côte et pour reconnaître toutes les contributions de cette communauté dans ce pays à tous les jours. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Kitchener-Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai écrit une lettre au gouvernement. Cher gouvernement, je veux que, croire que vous êtes engagé envers la réconciliation avec les Premières Nations, mais en octobre, lorsque j'ai reconnu les, la cérémonie de réconciliation dans ma circonscription, je n'ai pas vu votre engagement vers euh, la réconciliation avec vos gestes. Les cette cérémonie qui est payée par le Fonds Trillium de l'Ontario, mais ils doivent le faire parce que l'Ontario le, leur partenaire provincial n'a pas pris en compte des problèmes d'alimentation de, et la sensibilisation envers les, les peuples autochtones. Et la semaine dernière, alors que j'ai accueilli des leaders noirs avec notre caucus officiel des, euh, des gens d'origine de, noire et avec notre conférence « We all pull together », donc au gouvernement, je vous pose la question avec beaucoup de sincérité. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution et de guérir la relation avec les peuples autochtones, alors que les gens catholiques sont en train de souffrir. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution et de guérir notre relation avec les peuples autochtones, alors que les gens catholiques voient les, les différents paliers de gouvernement se lancer la balle à savoir qui doit prendre en compte cette situation? Les gens sont en train de mourir parce que, à la suite de, du racisme environnemental au gouvernement, vous devez faire mieux. C'est tout l'Ontario qui vous regarde. Déclaration, Déclaration de député et député d'Etobicoke Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Je voudrais dire à cette Chambre au sujet d'Edward Stafford, un ancien combattant à la retraite qui vit à Lakeshore. J'ai eu le plaisir de visiter M. Stafford lors de son 98e anniversaire. Il a desservi pendant cinq ans durant la Deuxième Guerre mondiale. Ed Stafford était un des, anciens, euh, un des 83 000 soldats pour libérer euh, l'Italie durant la guerre. 6 000 soldats ont perdu la vie. Lors de cette guerre, Ed Stafford a survécu pour que d'autres puissent et a contribué à desservir pour que d'autres puissent survivre. Il a été essentiel pour la victoire des forces alliées le mois dernier. On, on l'a honoré avec la campagne Peace pour honorer son service durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a reçu un monument de, de réplique de la Ville d'Ortona. Vous pouvez voir le, le monument au Conseil municipal de, de Toronto, ici à Toronto, et, et en, en Ontario. Nous sommes libres grâce à son sacrifice. Nous devons reconnaître son service et le remercier pour tout son service, parce que grâce à lui, nous sommes libres. Déclaration de député. The for Peterborough. Député de Peterborough-Cowartha, je voudrais parler de deux événements qui ont eu lieu lors de la pause le 1er février, c'était le 10e anniversaire Pooler de le festival polaire dans ma circonscription. Et je dis que c'est le, le pays de Dieu parce que c'est là que j'aurais envisagé qu'il aurait pris ses vacances. C'était un vendredi soir, c'était très bien d'être sur la plage et de voir les feux d'artifice sur le lac. Et le 3 février, euh, nous avions eu une, une baignade du Festival Polaire. J'étais un des juges et le thème était de euh, d'aller dans l'eau euh, au hockey. Et celui qui a gagné, c'était une femme qui était en costume de joueur des Maple Leafs et elle a sauté dans l'eau comme cela. Il y a d'autres images, elle, elle était aussi avec la coupe, coupe Stanley. Et le 16 février, lors de la, le, le Jour de la Famille, il y a eu un événement par les chasseurs et les pêcheurs. C'était un très bon événement que, que j'ai accueilli. Aussi, M. Jakubowski et Mme Marteau étaient là pour accueillir. On a eu plus de 1100 personnes qui ont participé à cet événement. J'ai eu le plaisir de, de rencontrer deux familles, une de la Colombie et l'autre du Mexique, l'une de l'autre n'avaient vu l'hiver et ils ont trouvé que c'était extraordinaire et, et ils ont dit qu'ils souhaiteraient revenir dans ma circonscription à l'avenir. C'était tous les déclarations